Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Géconomique TV. Alors aujourd'hui on va parler d'une personne vraiment célèbre. Il s'agit de Marie Curie, née en 1867 et morte en 1934 à l'âge de 67 ans. C'est une physicienne française d'origine polonaise. On va lire ce texte informatif. Allons-y. Identifier et lire un texte informatif Marie Curie. 1867, 1934, on va lire ce texte, Alors, regardez bien s'il vous plaît, ici c'est Marie Curie, et une physicienne française d'origine polonaise. Alors, née à Varsovie en Pologne, cette célèbre physicienne française a découvert et isolé le radium le radium, c'est un élément atomique radioactif. Fille d'un professeur de mathématiques et d'une institutrice, elle vient à Paris en 1882 pour y poursuivre ses études. Là, elle rencontre Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle l'épouse en 1895. Alors, le premier paragraphe euh, parle bien sûr euh, de Marie Curie, qui est née à Varsovie. C'est une, une physicienne française d'origine polonaise. Elle a découvert et isolé le radium, cet élément radioactif. Alors, en, mille, en mille, 1900, 1895, et elle a épousé. Pierre Curie, professeur de mathématiques à la Sorbonne. Alors c'est un couple vraiment génial, c'est un couple vraiment riche aussi. Pierre et Marie Curie, c'est un couple vraiment euh, célèbre. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel. Becquerel, c'est un peintre scientifique vraiment célèbre aussi, euh, physici physicien. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel, la radioactivité, c'est une sorte d'émission de certains rayons. Alors, euh, le Curie, veut dire Pierre et Marie Curie, travaillent ensemble à la découverte de deux éléments radioactifs, le radium et le polonium. Ce sont deux éléments atomiques. Comme l'exemple de l'uranium. il s'agit ici de en 1903, il se partage le prix Nobel de physique avec Peck. Son mari, malheureusement, meurt d'un accident de la circulation en 1906, en lui laissant deux filles. Marie prend alors la place de Pierre à la Sorbonne comme professeur de physique. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. Je répète, c'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste de professeur de physique à la Sorbonne. En 1910, elle réussit à isoler totalement le radium. Pour cela, il a reçu le prix Nobel de chimie en 1911. Le radium auprès duquel il vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. Alors, euh, très malade et s'éteint à l'âge de 67. ans. La cause, c'est le travail auprès de cet élément radioactif, le radium. Alors, le radium auprès duquel il vit tant d'années a malheureusement euh, raison de sa santé, très malade, elle s'éteint, c'est-à-dire elle meurt à l'âge de 67 ans. Voilà. Je viens de vous euh, lire euh, un texte informatif. S'informer et informer sur une personne célèbre, comme exemple ici c'est marie Curie, née en 1867 et meurt à l'âge de 67 ans, seulement en 1934. Voilà, Marie Curie, cette physicienne française célèbre qui a réussi à isoler totalement le radium en 1910 et l'année suivante, c'est-à-dire 1911, a reçu le prix Nobel pour son glorieux travail. Alors... Euh, euh, je vais vous raconter un autre, un autre personnage célèbre, une autre personne célèbre aussi, à la prochaine, au revoir, et à très bientôt mes chers élèves, et bienvenue encore fois sur notre chaîne, je connais ici, une chaîne pour euh, connaissance et le savoir pour tout à.